Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui c'est parti pour le grand raid du finissaire off c'est une course off donc non officielle pas de dossard, pas de classement, pas de chrono juste des coureurs, une bande de copains qui font un petit tour autour de la presqu'île de crozon 137 km <rire> en suivant une petite trace parce qu'il n'y a pas de balisage non plus donc là on est le deuxième groupe à être parti il est environ 18h30 le premier groupe est parti il y a une heure on est 14 sur le Long et il y aura 18 coureurs sur le cours parce qu'il y a un autre départ de camaret Voilà c'est parti pour l'aventure ça va être super Sauf que là on part avec la pluie Bon bah voilà allez à du direct je suis avec Gérald qui sera notre photographe du coup pendant toute cette petite épreuve Grosse épreuve même Parce que j'ai un de mes chats qui s'est enfui et du coup j'ai dû remonter euh, Voilà donc bah du coup maintenant je redescends grâce à Gérald à gauche euh, qui va me ramener du coup jusqu'à la plage Voilà c'est ce qu'on appelle les aléas du direct et la préparation de mental nous importe, nous, imp nous impose de se dire qu'il faut vivre l'événement présent et c'est comme ça, c'est fait, on l'admet. Voilà, on se <rire> Bon voilà, c'est bon, Gérald m'a déposé. Bon du coup l'inconvénient c'est que je suis tout seul. Mais bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour rattraper les gens. Parce que c'est dommage d'avoir attendu les gens, puis de faire ça tout seul. Enfin bon, il y a de quoi se, se vider la tête. Allez, go Bon voilà, je vois l'autre groupe devant, donc je devrais pas tarder à les rattraper. Et euh, on a de la chance. Nous, on n'a pas de pluie au niveau du, de la côte, mais le groupe qui est parti avant nous, qui doit être pas trop loin du Ménézame, ils ont des nuages. Enfin, moi je vois des nuages bien noirs euh, d'ici. Donc, euh, je pense qu'ils ont de la flotte. Et là-haut, ça, je le sens pas bien pour eux. Voilà, allez, ça fait partie du jeu. C'est parti Bon voilà, j'ai réussi à rattraper William, William qui est le co-organisateur de ce grand raid du Finistère Off. Comment tu le sens William Oh, je pars sur un petit rythme. Il a quand même un certain nombre de kilomètres à faire. Euh, je vais prudemment. T'es un C'est une tactique. T'es serein oui. Tu y vas en mode métronome, ouais, Antoine Guillon est ton de, maître. Le genre de, de, de Guillon de, de, de, de, de Tu, de tu vas non, imposer non, ton vous. style dans le Finistère, dans la sur la presqu'île. Tout le monde parlera du rythme de William, tel un métronome. Oui. Ça va être la folie. Euh, Allez Tu puveras pas à l'arrivée Rendez-vous <rire> <rire> à l'arrivée pour avoir la tête de William. C'est pas sûr qu'il est qu métronome. <rire> Allez, on va voir si on peut retrouver un autre petit groupe. Et voilà, on a quitté la côte maintenant, c'est parti pour l'Ascension. Et oui, je dis l'Ascension parce qu'on part sur le Ménézop qui culmine à une hauteur de 330 mètres d'altitude okay, voilà. Voilà. Donc euh, ça va être chaud, ça va être intense, ça va être raide, mais on va y arriver. Je sais pas. Et le Rabiteau se trouve en haut. Allez, c'est parti pour l'Ascension Quand je vous disais que c'était l'Ascension d'une petite montagne, hein, elle est bien là, technique celle-ci. Regardez. Paysage de dingue quand même. Allez, on se revoit tout en haut. Ça y est, nous voilà tout en haut du Ménézin pour le premier aïtaïment. Petit casal des familles. Petit eau, on prend la frontale et on repart. tranquillou. pour l'instant tout se passe bien. Ça va Et voilà, la pluie s'invite à l'événement. On a tous mis les vestes sur le qui est réchauffé. Tranquille, petite foulée bras souple. Tranquille, Voilà, kilomètre combien 23,45. 23,45, j'ai rejoint Anthony, qui est sur le long aussi, 137 bornes. Comment ça va Anthony Bah écoute, ça va. Pour bon, le, euh... plus, le plus... Euh... Corse des Bretons! C'est ça! C'est ça! Donc, euh, ouais, super content d'être là, François. Merci pour le regard avec les bénévoles, tout ça, c'est sympa. Comme il n'y a plus de course, donc euh, là, c'est une belle sortie entre copains. Moi, j'aime ça. Donc, encore merci à toi, François. Et, bah avec Et la planète, trail. Plaisir! <rire> bon, on va aller essayer de rejoindre les autres, tu crois qu'on peut les rattraper? Moi, je pense pas. Toi, oui! Toi, non. <rire> bon, on verra, allez, c'est ouais, parti et voilà, deux salles, deux ambiances, nous voilà de l'autre côté. Donc on est maintenant au niveau du pont Terrenès, qui est juste là. Et ça là, ça là, c'est euh, la rade de Brest. Voilà, donc euh, de l'autre côté, c'était la baie de Dormenay. Là, on va passer côté rade de Brest, donc la rade, beaucoup plus vaseux comme sol. C'est moins de sable, c'est Coquille-Saint-Jacques, très très bien là, ici, là, dans ce petit coin là par là. Voilà, c'est reparti pour une autre ambiance, mais la nuit va pas tarder à pointer le bout de son nez. Enfin, d'ici euh, quelques heures quand même. Voilà. Allez, c'est parti pour le panthérénèse. Mer, c'est top, hein, c'est mignon. Ouais. C'est de la moulin mer. Voilà. Ça Je pense que ça, c'est des peu personnes, peu personnes peu. les plus heureuses qui ont vécu le confinement cluches, le plus peu. sereinement possible et qui n'ont pas été trop embêtées. Voilà, là, euh, mis à part trois euh, mouettes et deux canards, Et nous et nous <rire> Eh ben tu croises pas grand monde <rire> Voilà Pendant que la pluie se réinvite à la fête. Ouh, allez <rire> Et cours Nous voilà arrivés à Landévenec Avec... Mon petit Ustra trailer Hein Coucou Tu dis coucou <rire> T'es taquet! On court vite, nous Ah, tu, tu fonces toi Allez, fonce Et voilà, on va bientôt arriver au troisième ravitaillement, donc à... le Loc. Donc je suis tout seul, là, depuis... Euh, depuis le port de Landevenec, où j'ai... Où j'ai croisé ma femme, mon fils et ma mère, et ça fait toujours bizarre de, de croiser son fils et sa femme et sa mère, enfin, tout ça, tout son, toute ta petite famille, et puis qui te dit euh, bon bonne nuit à demain, puis que toi en fait bah tu vas tu vas dans les dans les contrées de la Presqu'île, et que ton fils qui te demande pourquoi tu fais ça papa, et que tu es incapable de répondre, bon voilà, bon bref. On arrive bientôt au troisième ravitaillement. Enfin, j'arrive bientôt. Et puis, euh, bah, ça va faire du bien. Parce que j'ai envie de manger. Là. Un petit truc euh, sympa. Voilà. Allez, c'est parti. Po po po. Ah, ça, c'est beau ça. Ah là là là là là là. Maman. <rire> Allez, petite descente. Le ravito est en bas. Sauvages. On a deux gars qui viennent de Brest, parce qu'ils ont entendu parler du projet ils se sont dit qu'il faut qu'on aille les aider. Salut Vous Salut. êtes énormes <rire> J'adore Merci beaucoup ouais, Bonjour Le soleil vient de se lever, enfin du moins il est en cours de levage. La nuit a été un peu compliquée là, parce que j'ai beaucoup marché. Et en me mouchant, euh, j'ai tapé dans une racine ce qui fait que ma jambe s'est bloquée, mon muscle s'est contracté et là je ne peux plus euh, pousser en fait avec la jambe. Dès que je dois monter, ça me fait mal euh... Donc, vu ce qui nous attend, en de la chèvre, tout ça, là, oh là, là, là. Je, je doute pour la première fois de ma, de ma carrière, je doute fortement que ça le fasse. Voilà, comme ça. Voilà, on va essayer de rejoindre le prochain ravito, Là, c'est le ravito numéro 4, qui est le ravito basse vie. Je vais y passer un peu de temps, je pense, histoire de me refaire une, une santé. Et puis prendre le départ, peut-être avec euh, les gars du euh, 57. Allez, on va voir ça. Si je peux pas continuer c'est dommage hein, parce que bon, après la côte là-bas je la connais, celle-là je la connais un petit peu moins là, avec toutes ces euh, fortifications militaires Waouh Bon grosse pause de presque une heure au ravitaillement Je pensais attendre les copains là pour partir avec eux sur le 57 mais euh, en fait euh, je préfère prendre de l'avance parce que de toute façon il va me rattraper à, à l'allure où je vais donc euh, j'ai pris des bâtons, j'espère que ça va passer mais la douleur à la cuisse là elle est toujours, elle est toujours assez intense donc euh, on verra on verra mais on va essayer, on va tout de même. allez Port de Camaret Voilà le joli port avec un petit au fond alors, donc pour vous, elle est hyper loin, elle est vraiment jolie. Et je vous invite à aller la visiter. Moi, je suis content parce que les bâtons font effet et je sens la diff euh, dans les montées. Donc, euh, voilà, j'espère que ça va durer comme ça. Allez, direction pointe du Toulinguil. Voilà la pointe du Toulinguet avec le sémaphore tout au bout. Et donc euh, nous on va jusqu'où il y a les murailles, on ne peut pas passer derrière, parce que c'est une zone militaire forcément. Voilà. Ouais, c'est dur, hein. c'est dur, c'est dur, c'est dur Mais bon si ça reste comme ça, ça va le faire. Voilà. Et voilà, il fallait que les mecs du GPD, donc les plongeurs des mineurs de Brest, s'invitent. Avec moi pour que la flotte arrive. Les mecs aiment l'eau. Voilà, ils sont plongeurs, tout ça, les mecs. Donc il faut voilà, qu'ils invitent la pluie. Allez, vous faire voir. <rire> <rire> AVX Breton France Libre. Bah bien sûr. Messieurs, dames, bienvenue au tas de poids. C'est beau, hein On va peut-être pouvoir s'approcher un Non, non on va pas s'approcher plus. Voilà. Les tas de poids. Qui sont au nombre de... Kevin 4 4 4 4 tas de poids. 4 poids quoi. Voilà. C'est joli ça. Ça c'est un des plus beaux coins de la presqu'île, je crois. Classé au patrimoine national de l'UNESCO et Natura 2000, enfin j'en sais rien en fait. Allez, c'est reparti! Et voilà, on en va arriver au point de haut à Kerlor. Regardez-moi ça. C'est beau? suis sûr que c'est beau. J'aurais dû dire Je suis toujours avec les gars du. Euh, les plongeurs tendue. des mineurs. Les mineurs détendus. Les mecs me mettre le rythme et ça me fait énormément de bien. <rires> bon, on arrive au bout de la plage, là. on va prendre tout le chemin côtier et le chemin côtier. On va prendre le chemin côtier jusqu'à la pointe de Dinan qui se trouve ici, où se trouve la petite famille pour le ravitaillement plaisir. Allez. Les amis voilà que je viens d'atteindre la barre des 100 km sans borne en arrivant jusqu'à point de dinan Bon maintenant ça veut dire qu'il en reste 37 quand même Ce qui n'est pas trop, trop, trop rien en fait Vous avez vu comme c'est beau Bah bien sûr que c'est beau Là c'est 23, 3 donc c'est pas bon c'est là eh, ça vous rappelle pas le Sahara <rire> Ah oh, je me rappelle au Marathon des Sables. Putain. Vous vous souvenez Ah moi ça me rappelle le Dakar. T'as Paris-Dakar Dakar en bécane. Qui part jamais de Paris Putain, ouais. <rire> plus même, même plus Dakar. Bon voilà. On est... Euh, je sais pas où. Je sais pas quelle plage c'est ça. On connaît pas bien ce coin. Ah. Voilà Il est là Ce moment où t'as la forme ça fait presque 105 km et tu sprints. T'es bien, t'as les jambes. Voilà. Allez. Bon, par contre là, je pense que ça va se détendre vite fait. Le gars est à l'aise. Ouais. Et voilà, c'est bon. Dernier ravitaillement passé. On va essayer de regarder ses pieds parce que nous sommes au Cap de la Chèvre et c'est la portion la plus technique du parcours, la portion Cap de la Chèvre-Morgat. Et honnêtement, je peux peut-être un petit peu m'avancer et me dire que si j'arrive à Morgat, enfin si on arrive à Morgat, eh ben on pourra presque dire que c'est fini. Voilà. Et ça c'est quand même super chouette. Il reste 25 km, c'est parti Allez, chamois Venez, Kylian Ah, vous êtes en, en démarche sereine, petite euh, foulée, bras souples, tipa-tipa, comme ils Continuez disaient à la réunion. Des mineurs détendus. Des mineurs détendus Et s'ils sont pas bien, eux, là-bas Hein Bienvenue, bien bien à l'Île Vierge les Oh là là là là Style Purée What les mecs. Stylé ah ouais les frangins Ouais, ben ça pique. Je pense que en fait, je vais mettre aussi un, un un un genre de petite ascenseur qui fait les escaliers de chez moi là pour, pour, pour, pour les <rire> trois prochaines semaines. non mais moi j'ai dit de toute façon pour la prochaine montée, j'attends le téléphérique. Ah ouais ouais, c'est vrai. C'est <rire> pas y a pas moyen. Akin, okay, tu nous l'as tu nous refais Allez, vas-y. On va où <rire> On va voir <rire> Bon, Bon ah. on arrive euh, bientôt sur Postolonec. Postolonec qui euh, va signer euh, euh, presque 10 km, il restera 10 km et euh, bah, vous voyez hein, toujours aussi beau ici. Voilà. Bon ça commence à fatiguer derrière moi. Les... Il, y a, il y a des crampes, des chevilles, il y a, des... il y a un peu de tout. Et Voilà, il y a un peu de râle, il râle aussi le mec. Les mecs ils râlent. C'est vrai. Euh... Toi, t'as de la chance, t'as pas de crampes. Ouais, toi. Hein, ça râle. Hein, ça râle. <rire> <rire> <rire> Hashtag #WD40 <rire> Plage de Postelonec, Nous voilà. Voilà, bon, ça roule, hein. enfin ça, moi ça va, je vais plutôt bien, ça va finir tranquillement, un succès ce finish là, hein. bon, vu que ça dure. Voilà, la dernière grosse difficulté, la montée de la pointe du Gouern. J'ai pas beaucoup filmé parce que là je suis sec, Et puis il y a beaucoup de vent en plus, donc voilà. Bref, on devrait arriver d'ici une heure ce serait chouette oui.